Dofus Temporis, journal de bord numéro 2 mmh, Ouais, y'en a des choses à dire Bon déjà, j'ai mis du temps à sortir cette vidéo Parce que j'avais plein d'autres choses à faire Et ça prend du temps de faire des vidéos de qualité Ouais, euh, non, je déconne Dans l'épisode précédent bon, Déjà, on avait commencé un écaflip avec la team C'était rigolo Puis après, on a farmé les parchemins et les donjons Enfin, du moins, on a essayé Puis on été devant le bouffetou royal mmh, Ouais. alors on reprend Bon, bah, déjà, on a fait le bouffetou royal, quoi Ouais, ouais, ouais Avec Biscuit, Sam et Marine, bah ouais on va pas changer une équipe qui gagne Mais c'est super ça Et on lui a roulé dessus sur le bouffe tout royal Ouais, même ma grand-mère s'est fait faire des bottes avec toute la laine qu'on a eu T'as trop la classe mamie Bon après j'ai squatté à bon temps un bon moment hein, Parce que fallait bien qu'on cassait tous les objets qu'on a dropés pour avoir des runes ah la moula Ouais mais c'est pas passionnant. Ensuite j'ai essayé de drop un maximum de sorts. Donc j'ai tapé un peu sur plein de monstres de la zone. Et je me suis souvenu que les petits champis marrons, bah... Eux ils sont dangereux. Du coup j'ai pas pris de risque, hein clairement. Tout le monde était chaud pour farmer du donjon. Alors j'ai retrouvé Sam à la fin du donjon champ, hein pour qu'on puisse faire le duo et d'autres challenges et de succès. Et on a littéralement roulé sur le boss. Du coup, bah tout le monde a voulu refaire l'ensemble avec Mob éponge pour le succès de duo et... Non, je referai pas la blague. Après, bah fallait avancer un peu dans les quêtes de... Il me fallait ce foutu d'office argenté quoi. Et j'ai fini par l'avoir bon, Ce qui se passe après par contre c'est un peu moins gratifiant hein. j'ai fait que mes métiers. J'écoute Euh non c'est nous qui vous écoutons. Ouh, ouais c'est pas passionnant. Non. Alors du coup on est parti faire des donjons bas level hein, en essayant de faire un succès à chaque fois. Bah ouais le principe c'est de s'amuser quand même hein. Mais ça fait un peu euh, Jacadie a dit... A dit euh... Mais il a fallu qu'un trou du cul dise... Et ouais ça serait bien si on pouvait aller faire le donjon quoi... Que... C'est pas moi. Les quoi que j'en ai pas peur. Les rouges, hmm, j'en fais mon dada. Les bleus, pareil. Les marrons, pareil. Enfin, les marrons, euh, c'est vert. Ouais, mais il y a du marron dessus. Ouais, bah c'est vert quand même. Et les blancs, je les laisse aux copains. Bon, après le boss. Euh non, mais toi. toi tu te bats mieux que moi c'est très bien et moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas Ok Frappe-moi, je t'empoisonne Bah du coup on l'a poutré mon gars Bah ouais tu nous as pris pour qui Après on a fait quelques scara puis... Oh Marina le retour Bon bah du coup elle a vu qu'elle a pris un peu de retard parce qu'elle a pas beaucoup joué Retourne faire le donjon bouftou Encore c'est ma grand-mère qui va en avoir des bottines de bouftou Oh là là Les radestrups ça aide un peu mais... Pff, ouais c'est de la merde. Du coup, on a décidé de faire un petit peu de ménage, hein. Avec la poussière, tout ça qu'il y qui avait, euh, bah, on est tombé sur des villes insectes. Oh, cette transition de ouf-gedin. Alors, on s'est tapé le blatt hein, et Lui aussi, il a fini en choucroute. Hein. Toujours chaud Bon, bah, apparemment, tout le monde est préparé pour le boostage. En même temps, on est en train de faire les quêtes des Pouce, qui consistent à faire un maximum de donjons. Donc, on a fait notre maximum. Ambiance horreur activée. Avec plein de petits monstres dans un manège hanté. Mais on l'a poutré lui aussi Ouais c'était un peu facile, hein, faut dire, c'est euh, donjons du niveau 1 à 50, on commence à dépasser le 50 et on s'en bat les couilles Bref, en gros on a farmé énormément de donjons, on a level up. Le principe c'est de se focaliser un maximum sur les succès, hein, essayer de, de gagner un maximum de points de succès pour essayer d'avoir un maximum de temps et on est après tout sur un serveur temporis bref, en gros on a farmé énormément de donjons, on a level up. Ouais franchement les instances bas level c'est nul, mais on reprend quand je suis niveau 100 pour le prochain épisode. Hein. Hmm, je suis level combien actuellement C'est ça la grosse pute <rire> <rire> oh tiens ah <rire> On oh, <dis> <rire> parle du loup ouais.